moi, pour moi, tout, tout ce que mes enfants ont, ça, ça vient du travail que je donne à l'extérieur. Et, euh, et, et pour, pour insister là-dessus, les gens, ils disent, oui, il n'y a pas le temps ou il ou n'y a pas d'argent, mais euh, souvent, quand on, les traces qu'on qu qu doit laisser, c'est des traces qui peuvent être euh, suivies par les générations euh, futures. Et, et je pense que...